Uchronie et d'un bourgeoise, prisonnier dérangé mentalement, ambiance quarantaine, maladive et miasmène. Enfilez vos jabots et vestes à queue de pie et accrochez-vous à votre billet rouge. suivez moi sur le Royal Mall et surtout, ne regardez pas sur les côtés. Billet Rouge est donc une uchronie, se séparant de notre histoire après la grande vague de peste noire. La cité d'Edimbourg a été mise sous quarantaine en 1624, la maladie ayant continué à se développer et à évoluer depuis cette époque. L'action de Billet Rouge se passe en 1800, 176 ans après la mise en place de la quarantaine, sans explication claire sur son maintien dans le temps. La ville est désormais bordée de murailles gigantesques, la quasi-intégralité de la cité a été reconstruite par-dessus les anciennes bâtisses, mais la ville souterraine n'est pas aussi abandonnée que les autorités voudraient le faire croire. À billets rouges, tous les joueurs incarnent des repris de justice condamnés à mort à qui l'œil de Londres, une institution officieuse de l'État visant à garder sous contrôle la ville d'Édimbourg, a proposé une alternative. Tous les agents de l'œil de Londres sont des pions sacrifiables, reconditionnés psychologiquement pour tenter d'effacer leur penchant criminel qui les a amenés à être condamnés à l'origine, à qui l'on confie des missions officieuses à l'intérieur de la cité maudite. En échange de quoi, les condamnés voient leurs conditions d'incarcération grandement améliorées et leur peine suspendues. Venons-en à la ville. Bien que sous quarantaine, de rares personnes sont autorisées à circuler au travers du petit poste frontière afin d'importer des produits de première nécessité, de permettre l'échange d'étudiants avec la faculté de médecine ou encore l'exportation de whisky et d'un bourgeois réputé dans tout le royaume. Les personnes extérieures autorisées à pénétrer dans la ville disposent d'un billet rouge, oui c'est de là que le jeu tire son nom, d'une durée de 3 jours maximum, leur permettant d'entrer mais surtout de ressortir de la ville pestiférée. Sans celui-ci, où, au-delà de sa date de validité, il est interdit à toute personne de quitter la ville. Et il est conseillé aux détenteurs d'un billet rouge pour préserver leur intégrité physique de ne jamais s'éloigner du Royal Mile, artère principale de la ville et seule voie civilisée. Les autres lieux notables de la ville sont l'université de médecine, qui de par ses nombreux cobayes, parfois volontaires, a fait progresser la médecine plus d'une fois, et le château d'Édimbourg, QG de la milice et prison locale. C'est dans la sûreté de ces murs que sont parfois hébergés les visiteurs les plus prestigieux. La ville et ses nombreuses artères tortueuses et ruelles sombres regorgent de secrets à découvrir et de lieux étranges à visiter. Billets Rouges utilise une feuille à deux faces, l'une face vertu représentant le personnage reconditionné par les docteurs de l'œil de Londres et prêt à servir le royaume, et l'autre face vice représente le personnage lorsqu'il fait fi de son conditionnement et rechute dans la criminalité et le vice. Habillé rouge, un personnage est défini par quatre jauges d'état d'âme opposés un vice accompagné d'une tentation et une poignée de compétences. Lors de la résolution d'une action, le meneur de jeu et le joueur se mettent d'accord sur l'état d'âme impliqué et une éventuelle compétence adéquate. Le joueur jette ensuite un D6 D normal ou un D12 D adrénaline, qu'il va comparer à un seuil de difficulté Posé par le meneur. Seuil qu'il devra, une fois les malus retirés et éventuelles compétences ajoutées, dépasser pour réussir son action. Habillé rouge, les personnages ont un profil criminel de défini. Ils commencent la partie après un reconditionnement psychologique et donc avec des jauges d'état d'âme relativement éloignées de leur profil criminel. Le système de résolution va progressivement venir faire évoluer les états d'âme et potentiellement amener le personnage à son profil criminel. À ce moment-là, le joueur retourne sa feuille et incarne alors son personnage avec la feuille côté vis comme le criminel qu'il était avant de se faire arrêter, mettant parfois en péril la réussite de l'opération en cours et du scénario. Billet rouge, je l'ai surtout testé en one-shot, mais avec toujours cette petite amertume de ne pas aller plus loin. Les personnages ayant succombé à leur vice refusent de retourner à l'œil de Londres puisqu'ils seront à nouveau incarcérés mais les autres retournent à leurs cellules dorées sans reconditionnement psychologique. Les personnages peuvent donc voir évoluer la confiance que leur porte l'œil de Londres, la ville d'Edimbourg, ou encore améliorer leurs compétences, mais les états d'âme ne bougeront pas d'une partie sur l'autre. Le jeu a une couleur, presque un goût extrêmement prononcé, autant mes joueurs que moi avons apprécié l'ambiance très particulière de la ville d'Edimbourg et les possibilités de roleplay qu'offre l'incarnation de Repris de Justice. Le système, bien que nécessitant au démarrage un petit effort de compréhension sur le mouvement des états d'âme, est finalement très simple et absolument adapté au propos du jeu. Billet Rouge est pour moi une très bonne découverte que j'ai hâte d'avoir l'occasion d'essayer dans le cadre d'une campagne. Il dispose sur 80 pages de bon nombre d'intrigues et de PNJ ouvrant la voie pour de nombreuses aventures des miliciens corrompus au vestiges de la peste en passant par le conseil des 13 et autres ayant droit euh, richissime, Billet Rouge promet de nombreuses heures de jeu à tout MJ qui saurait s'inspirer de son contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette 16 e chronique dragon sur Billet Rouge, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, ou à mettre un pouce vers le haut parce que ça fait toujours très plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ne sortez pas du Royal Mile, ne perdez pas votre billet rouge. Ciao les rollistes